Mathieu Chambaud et Frédéric Thomas, on va parler des rendez-vous d'une campagne agricole. Qu'est-ce qu'un agriculteur peut attendre de ce programme en e-learning Je te laisserai pour mon premier. Donc euh, pendant ces 8 sessions qui sont réparties sur l'année, on va pouvoir aborder euh, ben, la gestion du sol, euh, les couverts, la gestion de la fertilité, euh, comment on peut éventuellement... Euh, associer des cultures, comment on peut superposer couvert culture, euh, mieux gérer le salissement. On va essayer de faire un tour d'horizon complet euh, de l'ensemble de ces approches là pour donner un petit peu les, les clés euh, pour réussir la mise en œuvre et, et même aller plus loin pour ceux qui sont déjà intégrés et, euh, une certaine démarche dans ce domaine là. Euh, de pouvoir répartir ça sur huit euh, sessions euh, répartis dans l'année, ça donne également du temps euh, pour euh, euh, à chacun de pouvoir aller enquêter, euh, vivre également sur son exploitation des essais, euh, revenir avec des questions pour être euh, euh, vraiment dans le processus d'un accompagnement sur une année culturelle euh, dans son ensemble. Parfait. Moi je vais parler plus de la partie euh, technique. Pourquoi est-ce qu'on a organisé ça de cette manière On va euh, donc combiner du, de la technique de webinaire, des conférences interactives sur internet, que chacun peut suivre de, de chez soi. Et on a aussi un outil euh, d'interaction via une application ce qui fait que si on voulait prendre une image, on va suivre une formation. La plupart des formations, on est 10 autour d'une table, 15, on parle un petit peu de ce qu'on connaît. Là, on va être 500, 600, 700, 800, peut-être plus. Et euh, c'est comme si on suivait tous ensemble la même formation. Et on a un outil en fait, pour interagir, répondre à des questions, qui fait qu'on aura en temps réel, à travers toute la France, on peut dire même le monde francophone, la Belgique, la Suisse, etc., des réponses concrètes et immédiates, à des, euh, des problématiques euh, particulières. Alors il y a ça et puis euh, comme l'a dit Frédéric, on se donne le temps. Souvent une formation c'est dense, c'est une journée, euh, on ressort avec beaucoup d'interrogations. Là on, on va se donner le temps sur un an tous ensemble bah, pour progresser. On aura Frédéric à certains moments, on va le retrouver entre deux conférences dans des, euh, dans des bonus, euh, des liens, des ouvertures. Il sera également possible de, de collecter un petit peu les réflexions et les demandes des participants entre deux sessions euh, pour arriver à la session d'ensuite avec euh, un, un petit peu un, une remise au point sur euh, éventuellement des éléments qui n'ont pas été bien assimilés mm -hmm. ou euh, euh, des, des changements par rapport à l'actualité ou par rapport à la climato où ça engage une réaction un petit peu particulière donc euh, d'être sur l'espace d'une année, année va, va vraiment nous donner énormément de liberté pour calquer, malgré le nombre, à, au terrain et à l'individualité et au, à la différence et à la, à, aux contraintes de, de chacun des participants. Bon, mais merci pour ce témoignage qui allie finalement l'expérience pratique de terrain avec le numérique. Et je pense qu'on est tous là pour se dire que finalement le numérique doit accompagner le terrain, le contact humain. Puis là, finalement, on a un alliage Merci. à, à bientôt.